Quand vous rejetez, quand vous êtes sous traitement antibiotique, bon, ça vous guérit pour le moment. Et donc, par contre, vous avez les bactéries de votre tube digestif, elles n'aiment pas les antibiotiques, ça les tue. Mais il y en a certaines qui se mettent à résister aux antibiotiques. Et donc quand vous prenez les antibiotiques pendant un temps suffisamment, hein, plus de 5 jours, vous sélectionnez une flore de votre tube digestif, qui n'est pas un pathogène, hein, c'est les bactéries normales du tube digestif, qui devient résistante. Et vous rejetez ça dans le réseau d'épuration. Ça part dans les rivières, et dans les rivières, il se trouve que on, on va en parler euh, à, à, à, au truc sur l'eau potable. Bon, je peux montrer le dessin en vitesse. Je vais vous montrer comment ça fonctionne, parce que j'ai bossé là pendant la. Bon, alors, voilà une bactérie, très grossie, très simplifiée. Vous avez deux, deux systèmes génétiques. Vous avez d'une part le chromosome qui contient toute l'information qui permet à la bactérie d'être ce qu'elle hein, est, comme vous, votre ADL aussi vous avez des, des, des petits morceaux supplémentaires de chromosomes qu'on appelle des plasmides, et qui sont complètement indépendants et qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas indispensables, mais qui confèrent des propriétés supplémentaires, en particulier de résister aux antibiotiques. Il y a des gènes dessus qui permettent de dégrader les antibiotiques. Donc, quand vous avez une bactérie comme ça, qu'est-ce qui se passe Elle, en fait, le, le plasmide, c'est là, il, il permet la synthèse d un, d un, comme un sexe, ça s'appelle un pilus. Hein. Mmh. Et donc, ça permet de se conjuguer, de, de s'accrocher de sur une bactérie qui n'a pas le plasmide. Hein. Okay, c'est la, mmh. la même, le même famille, ou ça peut être une même une espèce différente. Et donc, il y a une conjugaison. Hein. Il y a un pilus qui établit une espèce de canal entre les deux bactéries. Et la suite, c'est... Le plasmide, il se multiplie, il se divise, et il envoie un, une copie du plasmide dans la bactérie qu'il n'avait pas. Et donc, à la fin, de l'opération, vous avez deux plasmides, deux dans, un plasmide dans chaque bactérie, et elles sont toutes les deux porteuses du plasmide, elles résistent aux antibiotiques, et donc elles peuvent le diffuser à nouveau à quelqu'un d'autre. Donc vous voyez, c'est un truc qui se multiplie de façon exponentielle. Donc quand vous avez un gène de résistance aux antibiotiques qui passe dans, dans les rivières, ça, ça file le gène de résistance à tout le monde. J'ai fait des essais sur la Seine, c'est monstrueux. Il y a des bactéries de 11 plasmides de résistance aux antibiotiques. C'est pas un, c'est résistance à tous les antibiotiques connus donc ce sont des bactéries fécales normales ne sont pas pathogènes elles ne vous rendent pas malade mais elles peuvent transmettre le, la résistance à des bactéries dangereuses par exemple des salmonelles hein, ah comme ouais. on a vu dans le la vrai, ah le ouais. truc qui tue les bébés donc euh, en plus elle peut être si la salmonelle est résistante aux antibiotiques je ne sais pas si vous voyez mais ça devient catastrophique hein. donc c'est comme ça que se diffuse la résistance aux antibiotiques mais pour continuer avec les antibiotiques Alors, hein, oui. euh, en vitesse, vous avez une bactérie euh, qui contient euh, un plasmide, qu'on mm -hmm. va appeler le A, mm -hmm. dans plusieurs espèces différentes puisqu'elles se transmettent d'espèce à espèce. Un peu plus loin dans la rivière, vous avez euh, ah, le même, même plasmide qui est transféré à, à d'autres ah, euh, rivières et le même gène qui est à la ah, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, quand on met, je fais ma la manique moi-même, mmh. j'ai mis une bactérie avec un marquage particulier, hein, en gros, euh, une clochette, hein, pour qu'on la reconnaisse bien. Et euh, une semaine après, donc à la source de la Seine, une semaine après, j'étais au Havre, j'ai fait des prélèvements et j'ai retrouvé euh, ah, plein oui. de bactéries avec la clochette. Hein. Une semaine. Une donc, semaine. ça veut dire que les ouais. antibiotiques, ils sont capables de diffuser euh, dans toute la Seine, qui fait quand même euh, 700 km de long, en, mmh. en moins d'une semaine, hein, 100 km par jour. Voilà, c'est ça, c'est l'état sanitaire réel de la France. Donc ça, alors, si vous demandez à l'ARS ce qu'il en a, il <rire> va dire, bon, bah oui. je vais vous montrer. Oui. Voilà.